Nouveau format, nouvelle vidéo, je découvre avec vous un nouveau produit. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. C'est un nouveau format, comme je le disais, on est avec Christophe de chez Molinex. Alors, format particulier car je vais découvrir, il n'y a que toi qui connais exactement ce qu'il y a dans la boîte, ce produit-ci. Ça vient d'arriver de France et j'avais envie en fait de faire cette nouvelle vidéo. Non pas faire une review produit comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment à expliquer le produit, car en fait je ne le connais pas. Je connais le compagnon, mais pas le nouveau e-compagnon XL robot cuiseur connecté. Et je voulais un peu vous faire découvrir ma vision des choses quand on ouvre un produit, mais avec la personne qui le connaît. Donc ça c'est tout nouveau comme je disais, ça vient d'arriver, donc on va déballer. Merci Christophe de nous recevoir en tout cas. Avec grand plaisir, Thomas. On est parti Allons-y Go Christophe, 1m10 de boîte. On a de nouveau euh, 3 cartons et une housse. Oui. C'est nouveau ça C'est effectivement nouveau, ça sert à transporter le compagnon partout où on va. Donc là, ce sont des accessoires. On a ici... Là, tu as le mini bol, mini bol. OK, on va le découvrir son ensemble. Accessoire. Donc, ceci, ça, c'est le cuivre vapeur externe okay. et ça, c'est le robot. Et soi. là, tu as le robot avec les, les lames et les hachoirs et légumes. OK, on, on déballe. OK, donc pre première incursion dedans. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Donc, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Que je voulais faire en fait cette review produit. On peut continuer à déballer, il n'y a pas tout ce qu'il y, y a la base. Mais comme il est, il est quand même lourd, euh, simplement, on avait déjà fait une vidéo sur le compagnon, qui était une longue vidéo, qui était vraiment le premier live qu'on avait fait sur la chaîne. Mais c'était surtout pour, en fait, vous, vous vous expliquer la place du marché du compagnon. Parce qu'évidemment, il rentre dans un marché qui est fort concurrentiel. On allait un peu discuter de ça avec Christophe, euh, voir un peu où il va se trouver, où il va se situer, parce qu'on avait fait aussi d'autres vidéos sur des robots équivalents. Donc, je voulais de nouveau un peu équilibrer la chose. Et là, trouver un format un peu plus, un peu plus sympa avec toi. Donc là, le... La base en fait de tout, c'est ça, de celui-ci. Ok, et ça c'est le bol principal. Ça c'est le... donc la cuve que tu as effectivement ici. Et alors le cuit vapeur interne. Il okay, y a deux cuits vapeurs dis... dedans. Il y a deux cuits vapeurs. Il y a le cuiv vapeur interne, et le cuivapeur vapeur externe. Le cuiv vapeur externe permettra forcément de faire des quantités plus importantes. Ok. Ah bien on continue. On la Alors on a mis plus ou moins 10 minutes à deux à tout déballer et on a été vite. Euh, donc, euh, première opération, tu me disais, d'abord on a de nouveau un nouveau livre de recettes C'est ça que vous avez mis dedans, il y a apparemment 300, 300 recettes. Juste pour, okay. pour donner une petite comparaison, voici donc l'ancien livre de recettes qui était livré avec l'ancien compagnon. On avait donc des petits feuillets volants qu'on tournait. Et qui était donc divisé, divisé en entrée, plat, dessert. Et maintenant, on revient sur un, sur un livre plus traditionnel avec donc 300 recettes intégrées. Alors explique-moi un petit peu. La différence en fait avec le compagnon. Donc nous, il y avait le premier compagnon. Oui. Ok. Il y a eu la deuxième version qui est arrivée plus ou moins un an, un petit peu moins d'un an après. Maintenant, la dernière version. Qu'est-ce qui a vraiment changé Parce que le marché du, du robot cuiseur... Pro professionnel robot cuiseur chauffant est hyper compétitif en Belgique. C'est quoi en fait l'idée de compagnon de Moulinex de venir avec ce nouveau robot Alors la première idée, donc ce qu'il faut savoir puisque tu parles du marché Thomas, euh, c'est que le marché du robot chauffant est un marché en pleine expansion. Donc jusqu'à jusqu 2018 Moulinex était leader sur ce marché. Par contre sur la dernière année on s'est laissé un petit peu dépasser et donc le but c'est de, de redevenir compétitif avec un produit euh, haut de gamme euh, et suréquipé. D'accord. Donc bon. l'idée, là, ce que vous offrez, c'est beaucoup d'équipements. En fait. C'est beaucoup d'équipements, mais pas que. Donc, si tu te souviens, les précédents compagnons avaient 12 programmes automatiques plus mm. un programme manuel. On avait également une cuve d'une capacité utile de 2,5 litres. On est maintenant sur une cuve avec une capacité utile de 3 litres. Donc c'est très important. Si tu as une grande voilà, famille... C'est com en comparaison avec un autre produit qui s'appelle le Cook Expert de Magimix. Oui. C'est aussi une grande cuve. Par rapport à un thermomix, il faut, la cuve est un peu plus grande qu'un thermomix. C'est ça, c'est bien si ça. Ensuite, la cuve est par, voilà, un peu plus grande, équipe, en effet. Voilà. Pour le reste, on l'a euh, complètement relooké. Donc, il est maintenant euh, en finition full inox pour la, pour la cuve. Il ne sera qu'en blanc. Il ne sera qu'en blanc. Il y a une possibilité de l'avoir en blanc et en bleu très foncé pour les versions inférieures. Mais okay. pour le pour e-Compagnon le e XL Gourmet, il sera effectivement uniquement en blanc. Alors, e-Compagnon, pourquoi E-Compagnon, pourquoi Parce qu'il sera connecté. Il, il sera y... connecté de deux manières. Premièrement, il sera connecté en Bluetooth avec ton téléphone, ce qui te permettra de lancer ta recette. Et euh, imaginons que tu es des invités à la maison, ça te permet de lancer ta recette, aller prendre l'apéro avec tes invités, et chaque fois que tu auras besoin d'intervenir sur la machine, il va t'envoyer une notification sur ton téléphone. Il faut télécharger l'application. Il faut télécharger etc., etc., effectivement l'application. Voilà. Euh, on ne l'a pas fait de nouveau parce que je découvre le produit avec vous, je ne l'ai pas encore vu, donc voilà, c'est simplement, je ne, on ne va pas cuisiner avec. Donc c'est pour ça aussi que je ne vais pas donner mon avis sur le produit, de voir qu'il fonctionne. Je sais que l'ancien compagnon fonctionnait très bien, il n'y a pas de souci avec ça, ça allait, on n'a jamais eu de souci avec, avec l'ancien compagnon, mais je ne peux pas vous dire celui-là, génial, on ne l'a pas testé, c'est juste pour voir ce qu'il sur le marché euh, donc ça c'est la première manière pour l'application d'être connectée donc elle te permettra de, elle t'enverra des notifications pour te dire quand intervenir et comment intervenir sur le compagnon. La deuxième facette de l'application c'est que euh, les consommateurs pourront ajouter des recettes et tu pourras consulter et réaliser forcément ces recettes. Ça c'est un truc souvent que les fabricants me disent mais est-ce que les gens le font vraiment -ce Les, les gens des... le font vraiment, vraiment. on a, on a Belgique, un exemple. En Belgique, en France, il y a vraiment des gens qui partagent une communauté euh, on du on compagnon le fait, On le fait vraiment, on a déjà cette expérience sur un autre produit à nous qui s'appelle le Cake Factory de chez Tefal. Oui. On a On a lancé ce concept sur, sur l'application du Cake Factory. On a commencé à 100 recettes en, en mai, on est maintenant à 205 recettes euh, en date de lundi. Ça c'est pour la connectivité, maintenant si on le compare euh, aux autres marques, Thermomix c'était la marque que les professionnels utilisaient qui est passée un peu chez les consommateurs, ouais. chez, les, chez les particuliers. Euh, Magimix c'est également une marque avec Robocoup qui était présente chez les professionnels qui a débarqué sous le nom de Magimix, chez les consommateurs avec des coupes, etc. Ici, on va se situer dans quelle gamme de prix, plus ou moins, prix, prix catalogue en Belgique Alors, prix, prix catalogue en Belgique du e-Compagnon XL, c'est 1199 euros. Donc, donc il se place, allez, plus ou moins au à même 100 niveau. 100 euros que moins cher voilà, que, voilà, le, que le Cook Expert okay. de Magimix. Okay. Et donc, son réel avantage, la connectivité, ok, pas de souci, il ah. y en a... Tu, tu, as, tu, as plusieurs, tu as plusieurs avantages. Premièrement, les 14 programmes. On est le seul appareil à avoir autant de programmes automatiques. Est-ce que tu penses que les gens ont besoin de ces programmes-là s'ils si, si, si achètent ce genre de robot que... Je pense que quand on achète un robot de 1 1200 euros, c'est quand même pour un usage quotidien. Ouais. Qui dit usage quotidien, dit prise en main de l'appareil, dit on explore, on va plus loin. Et donc forcément, tous ces programmes peuvent, à mon sens, être intéressants. D'accord, ok, tout à fait. Euh, J'avais donc ici, si on va sur, sur ce programme-ci, ce qui est sympa, c'est la cuve inox et ceci cyan et, et, et le bol en verre. Je vois que, c'est un petit détail, mais euh, c'est important à signaler, voilà, on en parlait, il était fermé, donc l'idée, comme tu parlais de l'emmener partout, c'est qu'on peut avoir maintenant sa housse de voyage. C'est ça. Donc c'est vraiment, on l'emmène partout C'est ça. Il y a vraiment… Euh, et je, je t jamais, sans mon, jamais sans mon compagnon. Je, je t'invite à le faire. On a, on, a, on a des groupes Facebook de, de, de fans acharnés, euh, de compagnons, bah, de hauts, de, de tout ce que tu veux. Euh, et, euh, et beaucoup le prennent avec en camping, par exemple, pendant les vacances, que ce soit en camping, ce soit en maison d'hôte, que ce soit, peu importe où ils vont, euh, ils le prennent avec. C'est également très facile, on va arriver en période de fête, hein, euh, quand tu dois aller cuisiner, chez, chez belle-maman ou quand tu dois aller cuisiner euh, chez, okay. chez, on, chez on des amis, tu peux le prendre avec et voilà, ça fonctionne, il fait le travail à ta place et euh, il te prévient également quand tu dois intervenir. C'est toujours une, euh, une chauffe-induction pour ceci, c les cuves peuvent aller au lave-vaisselle, lave le couvercle aussi, tout ça, ouais, y a pas de problème. Tout est compatible oh. au lave-vaisselle. Dans ceci est fourni, je vois les, les couteaux. Alors je t'avoue que là où je, je suis un peu, voilà, les, les bases... Ouais, ça a l'air de, de bien trancher jusqu'à présent. Okay. C'est vrai que les bas sont toujours en plastique pour les couteaux. Mmh. Voilà. Les lames ne sont pas très grandes, mais bon, ça, on n'a pas vu l'utilité. Donc on a ici le, le couteau, le batteur oui. pour les blancs en neige, ça. Je bien ça. le mélangeur. C'est ça. Okay. Et ce qu'on pourrait appeler un, peu, un pétrisseur euh, multi, multi hachoir mu, multifonction. Okay. Ça, c'est toujours fourni, mais ça, c'est toujours le même système. C'est exactement le même système. Même. Par rapport à ça, il n'y a, a pas de changement. Vous avez également ad adopté toujours, ça, c'est vraiment repris, ceci oui ok ça moi j'ai une petite précaution à prendre sur un compagnon qu'on avait nous à la maison tout un temps c'est que quand vous avez des carottes des betteraves du cumin nettoyer si vous plaît, nettoyer les plastiques voilà ça c'est vraiment important parce que le mien s'est coloré voilà donc j'ai j'ai pas, pas fait gaffe donc voilà ah, c'est voilà. quelque chose en fait pas uniquement avec le compagnon mais avec tous les produits tout ce, ce qui des aliments qui tâchent très vite et même les plastiques transparents on pourrait y avoir une petite tache transparente dessus avec ceci est fourni trois disques voilà et ce ce que, ce que nous devions voir, c'était les accessoires supplémentaires. Les également. accessoires supplémentaires. Voilà, donc là, ceci. Hop là. Okay. On n'en a pas encore parlé, mais il y a également l'accessoire la, base XL qui permet d'agrandir encore la cuve et euh, de pouvoir isoler à 140 degrés à couvercle ouvert. Ça aussi, c'est un des avantages qu'on a. On enlève, enlève le, le couvercle sou... à ce moment-là. C'est ça. On enlève le couvercle, s'il te plaît, Thomas. Merci. Le cuivre-vapeur interne que je vais déposer ici. Voilà. Voilà. Il faut, enlever, il faut enlever la pâte intérieure. C'est ça, tu enlèves la pâte intérieure. Voici donc la base XL euh, qui permettra donc de rissoler à 140 tu degrés avec démon le couvercle Tu couvercle. démontes ceci, voilà. j'ai posé quelque part, voilà, tu démontes ceci et tu le montes, tu, tu montes à 140 degrés. Voilà, couvert couvert. Tu, tu montes à 140 degrés, tu veux ensuite mixer, il faut que tu remontes ta cuve, qu'elle refroidisse et que tu remontes ceci. Voilà, ok. C'est pour être bien précis, parce que si je bien, voilà, il faut manipuler le fond. Alors, la je, cuve. je conseille quand même de s'y prendre euh, de manière organisée et de peut-être mixer tout ce qui a mixé voilà, avant okay. et de rissoler à On, risoler, est, on, alors, est, on en, est bien d'accord. C'est assez simple. Hein, je, enfin, on l'a fait il y a deux minutes. Hein, C'est assez simple. Clac, clac, on, on enlève. Mais la cuve va quand même être chaude. La base de la cuve va être chaude. Donc, voilà, on ne peut pas faire ça euh, directement en sautant dans tous les sens. Quelle est en fait un peu le, la place de marché que voudrait prendre le e-Compagnon euh, XL en fait à présent Parce que ok le marché est en expansion mais... C'est pour qui C'est pour quelle c'est pour quelle personne C'est pour quel genre de famille, d'après toi Ça peut ça peut convenir à tout le monde. L'avantage du e compagnon XL, c'est qu'il peut il peut, euh, peut s'adapter à toutes les situations, je vais dire. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui va en avoir besoin réellement. Euh, c'est pour les gens qui, qui qui ont par exemple une grande famille, vu que la cuve est la est importante. Pas pour les personnes seules ou à deux personnes, ceux qui n'aiment pas faire à manger, par exemple. Ça peut très bien fonctionner pour eux. Ouais, ouais, Exactement. C'est euh, ça. On a on a la on s'est donné le luxe de pouvoir convenir au, au plus grand nombre de personnes. C'est vraiment, vraiment ça le but. Euh, donc on a effectivement cette grande cuve qui peut convenir à des, à des familles plus importantes. Maintenant, si, euh, si tu vis seul avec ta femme, tu peux, euh, tu peux tout à fait l'utiliser euh, juste pour deux. Euh, C'est quelque chose qui va grandement te faciliter la vie. C'est un produit qui va grandement te faciliter la vie de par ses 14 programmes automatiques, de par ses nombreuses recettes, aussi bien dans le livre que sur l'application. Et, euh, et voilà, ça te fera gagner du temps également. C'est aussi pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal avec la cuisine. Je sais que toi, tu es plutôt traditionnel en termes de cuisine. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui, euh, en cuisine, voudraient peut-être faire mieux, mais n'y arrivent peut-être pas. Euh, je prends mon cas, par exemple. Je voudrais faire plein de belles choses, mais je n'y arrive pas. J'ai donc besoin d'un e compagnon XL pour, pour m'aider. En tout cas, de quelque chose qui t'aide et qui a... Alors, est-ce que tu penses aussi que les gens vont adopter le principe parce qu'il y a encore un accessoire, d'avoir des multi accessoires à ce niveau-là parce que là, il y a encore un, un mini hachoir qui n'est pas si mini que ça parce que c'est vrai quand on parle de mini hachoir, il y avait l'exemple du petit Valentin qui est vraiment pour il faire vraiment petite persilade, ça c'est vraiment une petite cuve donc si on fait un, un mélange d'une petite chapelure, une, une enchaillade, une tapenade vous pouvez le faire directement là dedans pour éviter en fait simplement que si vous mettez assez peu de quantité de venir on simplement faire ça dans toute la cuve. Ok donc ça il suffit de l'adapter à ce moment là sur le système sans la chauffe évidemment ici. c'est Est-ce est que tu penses que les gens vont dire ah oui j'ai besoin de tous ces accessoires en même temps parce que y a, y a, dans la gamme il n'y a pas que lui en compagnie Alors, ça, le plus Effectivement complet. ça c'est le plus complet en termes de, en termes d'accessoires, c'est vraiment le plus complet. Maintenant, on décline le e compagnon le nouveau e-compagnon, sur, euh, sur trois segments de marché. On a le premier, euh, le e-compagnon e euh, XL, qui sera lui euh, vendu au prix conseillé de 699 euros. Mm -hmm. Lui aura simplement ses accessoires de base livrés avec. Il n'aura il que ça. On a ensuite un deuxième e-compagnon euh, e XL gourmet, à ce moment-là, qui lui sera vendu au prix de 899 euros. Mm -hmm. Et puis, on, qui sera donc autant pour moi, livré avec les, les accessoires de base et euh, l'accessoire des découpe légumes. Et puis alors, on aura vraiment, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans, les, dans, dans le détail je vais dire, on aura le e-compagnon XL avec tous ses accessoires et qui permettra forcément un panel de recettes beaucoup plus important. Ok, donc là effectivement on a présenté tu vas présenter le plus complet des accessoires, des, des, des compagnons, des robots cuiseurs multifonctions, mais effectivement on n'est pas obligé forcément d'avoir toute la panoplie voilà. si on se dit que le cuiseur vapeur vous n'allez pas vous en servir, il n'y a pas forcément besoin de, de, de, de le prendre, et, ou alors l'application ce n'est pas le truc qui va, me, non, voilà. me, qui, qui va me plaire à moi, donc de nouveau euh, acheter le robot ou vous pouvez vous renseigner chez nous, mais achetez votre robot qui vous convient. Donc, c'est aussi ça qui est, qui est important. Ce qui est, ce qui est important à dire, c'est que peu importe le, le compagnon qu'on prend, au niveau des, des spécifications de base, rien ne change. On reste sur une cuve de 3 litres, on reste sur 14, 14 programmes automatiques. La seule différenciation au niveau du produit, ce seront les accessoires. Ok, assez clair. Je pense qu'on a été complet... Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouveau format de, de produit, ce nouveau format de découverte de, de produit. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de le faire de, de la manière la plus indépendante possible pour que vous puissiez avoir une vision globale. On était venu chez Moulinex pour faire ça parce qu'en fait, le, le, le robot compagnon, e-compagnon n'est pas encore sorti. Donc voilà, il va sortir, mais comme ça, on l'avait vraiment en primeur. Merci beaucoup, Christophe, de Avec nous avoir plaisir, reçu Thomas. chez Merci toi. toi Suivez-nous. Passez-nous voir en magasin si vous souhaitez plus de renseignements sur ces produits ou notre site de vente en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, appuyez sur la cloche pour les notifications Instagram, Facebook, Pinterest et également Twitter. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao